L'accessibilité c'est l'intégration. C'est vrai qu'une personne euh, à mobilité réduite, que ce soit une maman avec une poussette, une personne en fauteuil roulant, une personne âgée avec une cam, euh, ne peut pas se sentir intégrée si elle ne peut pas euh, faire ses courses, aller dans un hôtel comme elle veut. Et donc c'est vrai que ce guide de jac7.com va permettre à tout le monde de se sentir intégré dans la cité et c'est quand même euh, le plus important pour les gens qui ne qui peuvent pas et qui ont du mal à se déplacer, c'est bien quand même d'avoir des adresses, aussi le restaurant et tout ça, pour sortir, enfin. On a l'occasion de, de réaliser des, des expériences ensemble, valides et non valides. C'est une source d'enrichissement mutuel, d'une part, et surtout, ça démystifie le handicap. On est tous concernés, en passant par les personnes qui ont un handicap moteur, les personnes âgées, les personnes... Avec euh, qui se déplacent en poussette et continuer à avancer pour que la cité soit accessible à tous. Il faut continuer dans ce sens-là, faire toutes les villes de France et, euh, et sensibiliser partout parce que c'est ce c'est mieux pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve. Même pour les personnes bah, C'est bien que les gens. Euh proposent 4 heures de leur temps libre pour une association quelle qu'elle soit. J'ai rencontré des gens dans mon groupe très sympas. On était une petite équipe et on a bien pu partager sur cette demi-journée. Et que le regard n'est pas du tout le même entre quelqu'un à mobilité réduite et quelqu'un qui est mobile comme nous.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 Et de prendre plaisir à rendre service. Et depuis aujourd'hui, j'adhère. S'il y a des gens qui, qui se disent euh, j'ai envie d'aider des gens, euh, je ne sais pas comment faire, bah, bah, qui viennent euh, pour aider cette association. et Voilà.